aujourd'hui petite histoire anecdote je vais vous raconter l'an le de mon année en tant qu'animatrice claé on va parler de plein de sujets notamment les relations intergroupes la solitude la difficulté d'intégration et des relations très très très très collégiales du coup l'année dernière comme euh, j'étais un petit peu en déche de thunes pour euh, continuer mes études et payer mon crédit eh bien, il fallait que je trouve un taf donc comme toute personne normale j'ai commencé à chercher et je voulais un truc à mi temps parce que bah, comme j'ai youtube à côté et en plus de ça bah, j'ai mes études il fallait pas un truc qui prenne trop de temps et finalement j'ai trouvé une annonce euh, pour faire animatrice claé donc c'est une animatrice qui vient s'occuper d'enfants le midi et le soir pendant les périodes périscolaires. Tout va bien, je fais mon petit entretien, il faut savoir que je n'ai jamais travaillé là-dedans, que mon BAFA je l'ai eu il y a un bail et que en soi moi les enfants c'est pas forcément ma grande passion mais je me dis bon ça je sais faire, m'occuper d'enfants. non je <rire> Surtout euh, vraiment moi et l'éducation ça fait zéro, je suis incapable d'éduquer quoi que ce soit et j'ai beaucoup de mal aussi à lâcher prise donc euh, à lever le ton etc. etc. Moi j'aime bien quand tout se fait comme ça mais je décide de faire cette expérience pour moi, et aussi parce que j'ai besoin d'argent, j'ai accepté de faire un CDD de 1 an en 20 heures. Donc euh, j'ai la boule au ventre, mais à la fois je suis super excitée et je, je suis vraiment emballée par l'idée de travailler avec des, avec des mums. Donc d'un côté on a les tout petits qui sont genre euh, des petites larves encore et qui sont pas... Ils sont trop chou, mais ils sont pas du tout autonomes. Et t'as ceux de 6 ans qui ont totalement la théorie de l'esprit, qui sont capables de discuter avec toi et t'envoyer des, des punchs. T'es pas prêt genre, <rire> c'est un peu bizarre parce que on est censé avoir une nouvelle directrice et euh, j'ai pas de nouvelles. J'appelle tous les jours etc. Un jour avant la rentrée scolaire, on est censé avoir une formation avec la directrice et discuter avec elle. La directrice, enfin c'est la directrice de et donc en gros c'est ma chef. Sauf que moi j'arrive à l'école et il euh, n'y a pas du tout euh, la chef qui est censée être là. Et finalement c'est une des filles qui avait déjà travaillé là-bas l'année d'avant qui m'accueille et qui me fait le tour etc etc. Donc euh, je rencontre les autres adsem donc c'est les autres personnes qui travaillent aussi avec les enfants et qui aident donc les maîtresses. On peut faire le tour de l'école, genre c'est immense, il y a des jouets partout enfin bref c'est un cultura géant finalement chef arrive en retard mais pas forcément de sa faute parce qu'en fait elle a été appelée au dernier moment enfin bref bon elle est là on la voit genre 20 minutes on mange avec elle elle est genre ultra ultra ultra nice elle est en mode non mais vous inquiétez pas on verra lundi super à l'aise et gentil et je me souviens que la fille euh, que je connaissais à peine depuis deux heures elle m'a dit ah oh, ça va être cool cette année je lui dis moi je m'emballerais pas trop vite parce que les gens qui sont hyper comme ça à l'aise en mode ne vous inquiétez pas ça va le faire etc la plupart donc je partais un petit peu avec cet a priori, mais euh, je suis une grande personne et je suis capable de faire la part des choses et me dire que ça c'est mon premier avis et que peut-être je me suis trompée. Donc euh, finalement le lundi arrive vraiment encore une fois je n'ai jamais travaillé avec les enfants, je suis une grosse crotte. Savoir que quand tu travailles en tant qu'animatrice surtout en début le temps que tout se mette en place, t'es souvent avec beaucoup d'enfants même plus que ce qui est prévu parce que c'est un taf que bah, pas grand monde veut faire malheureusement alors que c'est super. Après c'est très sous-payé mais ça c'est un autre débat. T'as des horaires un peu relous genre je faisais 11h30-13h30 puis il fallait que je revienne le soir de 17h30 à 18h 30, et comme ça tous les jours, je travaille pas le mercredi, mais euh, voilà, ça fait faire des allers-retours et l'école n'est pas forcément tout proche, tout proche. Et en gros moi ce que je fais c'est que du coup je vais au travail, je révise euh, à côté dans un dans une bibliothèque et ensuite je retourne au travail puis je fais ma journée. Donc c'était des journées très intenses et au début bon voilà je suis là, je, je, je nage et j'écoute vraiment très attentivement tout ce que dit ma chef parce que je pars du principe où bah, elle est là pour ça et que vraiment elle le sait mieux que moi donc j'écoute vraiment tout oui, je suis genre toute sage et tout, j'en deviens à un point genre transparente, c'est-à-dire que euh, on y reviendra par la suite, je dis rien, je. je... J'ose pas le ton, je suis très timide. Mais pas parce que je suis timide, mais juste parce que j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Et on me donne la classe... Euh, la classe 3. Euh, la classe 3, c'est la classe avec... Euh les enfants qui ont euh, le plus d'hyperactivité, etc., etc. Et je vous rappelle encore une fois que je n'ai zéro expérience. C'est le dégât. J'arrive pas à les tenir. Puis en plus, j'arrive pas à hausser le ton. Et puis genre il y en a un qui fait ci, qui fait ça. Moi, je cours partout, etc. Bon, logiquement, euh, il me domine. Petit à petit, j'essaye d'apprendre sur le tas, de me dire faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Mais c'est très compliqué parce que tes groupes, faut pas qu'ils se croisent, faut pas qu'il y ait trop de bordel. Oui, parce que euh, ma chef avait décrété un ordre précis c'est aucun bruit. Genre personne ne doit faire de bruit. Euh, genre je sais pas si euh, les enfants sont des statues, mais pour moi, un enfant fait un minimum de bruit. Mais elle, vraiment le silence total, la discipline et tous ces mots qui sont pas forcément en accord avec mon vocabulaire et ma façon d'éduquer, mais encore une fois on est dans une école et genre t'as des enfants qui courent partout et tout et tu peux pas genre euh, faire de la bienveillance avec tout le monde parce que quand tu parles à l'un l'autre ils jettent des trucs derrière enfin on peut critiquer etc etc mais quand c'est sur le terrain tu vois la réalité c'est pas si simple surtout quand t'es en sous-effectif. Je mangeais donc au deuxième service puisque c'était des plutôt des grands, donc ceux qui étaient un peu dans la punch et tout, et avec qui ça se passait bien, genre je m'entendais super bien avec eux, mais j'avais beaucoup de mal à m'imposer en tant qu'autorité. Et le midi, donc encore une fois, il y avait. Cette règle de silence total à table. Encore une fois, ils ont 6 ans le silence total à table. Voilà, mais moi, genre vraiment, je veux pas du tout de conflit. Donc je, je, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien et tout, je suis personne, genre je suis animatrice, j'ai jamais fait ça. Donc silence complet. Donc à ma table, je respecte le mot d'ordre bêtement de tais-toi, tais-toi, tais-toi. Dès qu'il y en a qui lâche la voix, je fais les gros yeux et tout. Donc les semaines passent et je suis quand même euh, plutôt satisfaite au fur et à mesure des jours, parce que je me sens un peu plus à l'aise, etc. etc. Et puis au bout de la deuxième ou troisième semaine, tous les soirs, ma chef je la croise en partant, elle me dit t'as passé une bonne journée. Et à chaque fois, je dis oui. Et puis là, elle me regarde avec un or sombre en mode bah tu devrais pas vu ce que j'ai entendu euh, et genre je lui dis t'as entendu quoi bah ce qui paraît il y a eu ça il y a eu ça il y a eu ça moi je lui dis bah ça c'est pas moi enfin euh, j'étais pas là à cet endroit elle me dit ah si si hein, on me l'a dit puis là il y a du coup il y a une adsem qui vient de dire ah non mais c'était pas Léa qui chargeait ça donc c'était moi et c'est moi la responsable avait fait ah ben bah, désolé alors hein, bon mais passe une bonne soirée et, et que des trucs comme ça genre tous les soirs à chaque fois elle me disait ça va pas ça va pas ça va pas ça va pas ça va pas à un point que à chaque fois que je rentrais chez moi le soir j'étais au bord des larmes j'étais en PLA, j'étais en panique donc j'ai commencé à me remettre énormément en question à me dire peut-être que elle a raison il faut que tu trouves des après tout elle me donne des ordres les ordres il faut que je les respecte j'ai pas mon mot à dire et puis c'est tout donc, donc je me mets la pression et je décide même de faire un petit livre euh, avec plein d'activités plein d'idées etc qu'on pourrait mettre en place et euh, tous les vendredis on a des réunions et là je commence à lui dire euh, ce qu'on pourrait faire et tout elle me dit ouais c'est cool bon ben bah, on verra ça plus tard euh, bon bah, je me dis ok bon j'ai fait mon petit cahier genre barre les couilles un peu tu vois donc euh, ça s'empire hein, ça s'empire euh, voilà genre des fois ça se calme mais ça s'empire et euh, ça devient de plus en plus hostile et en outre de ça ma chef euh, nous avait dit à toute notre équipe qu'elle allait avoir son employé euh, copine on va dire bon elle l'a pas vendu comme ça oui alors moi je vais vous ramener euh, quelqu'un elle fait des animatrices depuis des années elle va vous former et tout et alors moi je l'ai pas pris mal parce que j'étais vraiment une crotte mais euh, les deux autres qui étaient donc là donc celle que j'avais rencontrée au début et une autre avec qui je me suis très très bien entendu enfin bref indirectement elle a instauré déjà un climat pas ouf entre cette fille qui arrivait et nous et donc la fille qui va venir donc la copine de la chef dans la vraie la copine de la chef on va poser les mots euh, mathilde va arriver plus tard pendant ce temps là euh, je me prends des réflexions tout le temps tout le temps tout le temps un jour ça en est trop je suis en train de m'occuper d'un enfant elle vient me dire à midi c'était le bordel à la, à la cantine et je lui dis bah ouais pas plus que ça elle fait ah si si et je lui dis bah en vrai Franchement, pas plus que ça. Elle me dit si, si. Alors je dis, bon, ok, qu'est-ce que je te dis, tu vois Genre, je me pose pas la question alors. Et là, elle me dit, oui, on m'a dit que tu savais pas gérer ta table, que si, que ça. Et vraiment, avec cette règle de je gère ma table, je, genre là, je commence à bouillir. Je veux dire, j'accepte pas de ouf l'autorité de base. Mais alors, l'autorité mal placée où la personne t'affirme quelque chose alors que tu sais très bien que c'est pas toi et qu'elle t'a déjà fait le coup plusieurs fois, je commence vraiment à. À, à, à être en colère et je commence à ruminer à ruminer en me disant Léa il faut que tu ouvres ta bouche il faut que tu ouvres ta bouche il faut que tu ouvres ta bouche, ta bouche. Et, et ça me trotte et ça me trotte et donc je retourne à l'activité avec l'enfant il me parle et j'ai du mal à me concentrer et là d'un coup j'entends Léa là il y a le petit il vient te de pisser dessus t'es même pas capable de faire deux activités en même temps et là j'ai envie de lui dire oh, déjà frérot tu pourrais le faire t'es juste à côté il se pisse dessus à côté de toi fais-le déjà donc là bon évidemment je suis en tort tu vois c'est mon travail donc je me lève et tout je, je prends le petit je le change et je continue de bouillir de bouillir de bouillir et je ramène le petit et elle est devant moi et je lui dis donc ce que t'es en train de me dire c'est que c'est à cause de moi si tous les midis, il y a du bordel quoi. Et puis elle me dit euh, non, ouais, ouais, si si. Et là je commence à rire en fait, genre je peux pas, genre je suis obligée de rire parce que c'est un rire nerveux de colère et tout ça. Et, et je lui dis ah bah OK, il y a pas de souci et tout. Et puis là je commence à partir faire des photocopies mais genre vraiment en colère. Et puis au bout d'un moment, je lui dis bah si ça va pas, moi je rentre chez moi, j'ai pas besoin de ce travail, j'ai pas besoin de cet argent. Et donc là elle me dit mais non, faut pas que tu le prennes comme ça et tout. Moi si je dis ça, c'est pour toi, nananana. J'avais 26 ans, j'avais vécu des expériences et ce genre précisément de comportement, je le connais mais genre par cœur par coeur par coeur parce que indirectement il est très proche de ce qu'on appelle donc euh, comportement pn tu vois genre assez toxique de la personne qui dit je suis là pour toi mais qui passe son temps à te rabaisser à t'enfoncer et limite à t'isoler parce que ça va venir par la suite qui parle du mal de tout le monde parce qu'à côté de ça il y avait des disputes entre tout le monde dans l'école après moi je suis pas chef je sais pas comment j'ai un clé donc voilà moi je l'écoute si elle dit qu'elle a des problèmes etc mais je vais pas rentrer dans les détails de sa personnalité parce qu'encore une fois ça sortirait du cadre du travail mais je veux vraiment vous centrer donc autour du travail parce que qu'il a déjà assez matière à et donc le, le lendemain je me dit quand même Léa tu peux pas partir comme ça et tout faudrait que quand même que tu lui expliques pourquoi t'as réagi comme ça et donc je vais pour lui expliquer et euh, en fait elle me coupe la parole et comme à sa grande habitude elle fait moi moi moi moi moi moi et elle laisse parler personne j'arrive à lâcher juste un hein. le problème c'est qu'il y a des manières de faire parce que elle faisait que me dire non mais tu l'as mal pris pour rien faut pas te vexer comme ça ou faut pas le prendre comme ça en fait en gros mon énervement elle le balaye en mode oh, c'est bon tu vois genre et moi j'essaye de, de discuter j'arrive pas et à partir de là j'ai commencé moi à rompre le contact mais en nous de ça elle m'annonce qu'elle va me changer de groupe donc je vais passer avec le groupe des petits donc le matin premier service et que du coup bah indirectement je ne la verrai plus euh, réellement puisqu'elle est au deuxième donc moi ça me va et puis elle me dit en mode euh, oui on, on m'a dit si on m'a dit ça encore une fois ça continue au pire la nouvelle mathilde elle fera mieux que moi euh, de toute façon c'est plus mon problème c'est plus ma classe tout ce que tu me dis enfin vraiment je, je m'en tape en fait moi je suis là pour m'occuper des enfants de si ça va si ça va pas parce que tu as oui dire etc alors qu'en direur de ça dans toute l'école tout le monde disait du mal de tout le monde et que même elle tous les gens avec qui j'ai été euh, disaient du, du mal d'elle en fait au bout d'un moment c'est pas productif et puis elle enfin, passait son temps à dire on est une équipe on est solide à la fois elle écoutait tout ce que tout le monde disait et elle nous le remettait dessus en fait là a commencé la joie d'aller au travail il faut savoir qu'avant de passer à ce fameux premier service et m'occuper des petits quand j'arrivais tôt euh, à l'école j'essayais de rentrer pile à l'heure pour pas croiser ma chef ou la croiser le moins possible elle m'a proposé des heures sup euh, j'ai refusé prétextant que j'avais pas besoin d'argent alors que c'était juste parce que en fait elle était toxique pour moi et, et ça j'avais pas envie de la croiser j'avais pas envie de la voir ça me servait à rien et du coup je préférais refuser de faire des heures sup finalement je passe à ce fameux deuxième premier service et donc je commence à travailler avec une ATSEM, puis à côté de ça on est effectif complet il y a la nouvelle qui arrive donc Mathilde ça se passe hyper bien très gentil on discute tous etc etc et finalement bah, avec ma chef ça se passe bah, mieux parce que euh, bah, chacun fait ses bails on se croise elle, elle, elle me raconte des trucs moi je raconte rien j'ai pas fait cette erreur j'ai rien jamais raconté je ne veux pas raconter les problèmes de ma vie intime etc au travail pour moi ça n'a pas lieu d'être je ça très dangereux à faire donc c'est un petit conseil ne racontez pas trop euh, à ceux qui font genre copain copine euh, racontez pas trop votre vie parce que après ça vous retournera très vite euh, derrière et puis Vu que tout le monde parle sur tout le monde, c'est pas que le cas de ma chef, c'est tout le monde parle sur tout le monde, il faut éviter de raconter trop sa vie euh, privée à des gens en qui vous n'avez pas confiance et faire très attention. Enfin je continue ma vie donc je travaille, euh, je m'entends super bien toujours avec Emilie, je m'entends très bien avec les autres filles, je m'entends très bien avec l'ATSEM avec qui je bosse, vraiment genre pépite, on fait des activités etc. etc. Je commence un peu à m'investir, à faire des choses. Etc. Noël arrive, euh, on fait des décos de Noël, tout se passe bien vraiment, super climat, super ambiance, moi je kiffe, j'entends toujours des blabla sur ci, sur ça, même ma chef vient de me demander est-ce que tu as entendu des gens dire des choses sur moi est-ce que si qui c'est qui a dit ça et tout donc euh, voilà des fois je lâche des petites infos quand même parce que <rire> faut savoir que quand même ma chef elle a un putain de don c'est que vraiment tout revenait à ses oreilles des fois il y avait des discussions de placards euh, très cachées et tout et ça revenait toujours à ses oreilles elle guettait autant les potins qu'elle s'occuper d'enfants mais elle faisait bien hein, parce que tout revenait à ses oreilles c'était un truc de ouf on était obligé de chuchoter derrière des meubles et tout enfin paye ton ambiance euh, mais à côté de ça il y avait des grèves pendant décembre et elle nous disait oui moi euh, j'ai jamais eu des salariés euh, qui faisaient grève comme ça euh, c'est n'importe quoi Quoi de toute façon vous n'êtes pas vraiment investi dans votre travail et tout euh, moi je suis en mode pfff. mais en vrai je m'en parlais pas c'est juste que bah, l'année avant je épuisée physiquement mentalement parce que bon en outre du travail bah, j'ai mes études et j'ai tout à côté et euh, j'avance en reculant mais je compte les jours jusqu'à la fin parce que même si je kiffe je suis épuisée et puis le fameux covid arrive c'est horrible à dire mais euh, le covid pour moi m'a évité de faire un burn out et à la fois ça m'a fait euh, bah, du bien parce que ça m'a permis de décrocher et de sortir un peu de cette ambiance parce que bah, à chaque fois je me sentais épiée etc etc devant la porte quand je partais plus tôt parce que évidemment quand tous les petits dormaient je partais plus tôt pour aller réviser, t'es partie 5 minutes plus tôt etc etc bon après tout c'est les heures j'ai juste à les respecter quoi mais comme j'arrivais plus en avance bah je me disais bon voilà quoi genre euh, si je pars 5 minutes plus tôt ça va pas non plus voilà mais bon voilà j'étais en tort parce que oui évidemment euh, je suis pas non plus l'employé modèle qui est tout bien fait etc etc genre à la fin ça me gonfle ça me gonfle et à la fin je vous raconterai tous les trucs positifs que ça m'a apporté parce que euh, c'était quand même une expérience incroyable euh, on reprend le travail et là évidemment vu qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants et je me retrouve à travers de nouveau avec ma chef, donc on se retrouve tous à travailler ensemble. Et la première semaine, je suis genre reboostée et tout. C'est cool de traverser ça ensemble et tout. Mais je sais pas, c'est pas comme d'habitude. Enfin, c'est pas, c'est bizarre, je sais même pas dire à quel moment euh, c'est reparti. En couille, mais c'est grave reparti en couille. Indirectement, moi, j'étais lassée et franchement, d'être revenue finalement, ça m'a rappelé pourquoi je voulais autant quitter le travail et je me suis aperçue qu'en fait, l'ambiance générale de, de tout ça, c'était ultra toxique. Et puis, il y avait plein de choses que je voyais au quotidien de façon d'être avec les enfants, pas forcément de ma chef, mais de d'autres personnes qui étaient ignobles avec les gosses ou qui leur parlaient comme des crottes ou euh, qui les forçaient à manger leur assiette en mode tu manges ton assiette, non tu sors pas et tout, alors que les gosses, ils ont trois ans et demi. Enfin euh, voilà, genre, bref, des, des manières de, de faire. Et puis, on a des, des groupes d'aide avec un monsieur qui vient à aménager des structures etc et ma chef elle lui dit ah oui nous on fait ça ah oui nous on fait ça aussi alors que pas du tout on faisait pas ces trucs alors après euh, du coup on les a mis en place et moi quand même faisais des réflexions c'était bien loin que ce que le monsieur disait enfin bref genre je me rapproche de d'autres personnes dans l'école qui sont externes à tout ça et qui me racontent encore d'autres histoires j'ai décidé vu que j'en pouvais plus de totalement couper le contact que ça soit visuel et je crois que c'est ça qui a commencé à me gonfler le plus c'est cette injustice et cette, cette façon de faire en fait genre c'est soit tu fais comme ma chef tu parles mal des gens tu lui rapportes des potins et tu fais la gentille par devant et c'est bon, t'auras ses bonnes grâces. Soit tu fais comme moi et t'es pas fausse, etc. Mais par le, pour le coup, bah, je, je t'ignore, tu vois. Et le truc c'est que par exemple, dans le dos de ma chef, elle se gênait pas pour en dire des vertes et des pas mûres, et c'est ce que j'ai aussi appris à la fin de l'année, euh, parce que moi j'étais pas trop là, mais beaucoup d'autres personnes ont été genre outrées que euh, par devant elle soit aussi copine avec ma chef et pas derrière. Voilà. Mais elle a trouvé le stratagème très bien, mais en tout cas, elles étaient super copines. Alors il faut savoir qu'elles n'ont pas du tout le même âge, euh, j'arrive pas à faire semblant, j'arrive pas à être fausse. Et euh, du coup j'ai préféré m'isoler, encore une fois, j'étais encore copine avec Emily, on discutait au taquet. Sauf que par exemple, euh, plein de fois, j'ai surpris des conversations parce que, comme je disais, euh, des fois, on oubliait que j'étais là. Et j'ai surpris des conversations de ma chef et de d'autres gens, ou euh, qui parlaient de mal de Emily. Et moi, je le disais à Emily, et puis je lui parlais de trucs que je voyais, qui me saoulaient et tout. Et faut savoir que Emily, c'est genre une personne qui est très très gentille, qui a, enfin, trop gentille, mais beaucoup trop gentille. Et elles ont donc décidé, ma chef, de devenir super copine avec Emily, de l'inviter à des soirées, de faire des trucs avec elle, d'aller boire des coups avec elle, etc., etc. Et donc, je me suis retrouvée toute seule. Après, je m'en foutais qu'elle aille avec elle, etc. C'est pas quelque chose qui me dérangeait beaucoup, mais le... Le fait que, comme par hasard, oui, évidemment, mon ex il m'a fait la même chose, waouh! Et donc, à la fin est arrivé que euh, il y a eu un pot de départ euh, que les maîtresses avaient organisé. Ma chef, du coup, a décidé de faire un pot de départ avec les animateurs. Enfin, un pot de départ, elle a invité donc les autres animateurs à boire un coup, enfin, ceux qui étaient là après le pool Covid. Et euh, évidemment, je n'étais pas invitée, donc j'étais évidemment la seule personne à ne pas être invitée. Et j'ai décidé, euh, moi, parce que de toute façon, j'y serais jamais allée, enfin, de toute façon, voilà, j'ai décidé d'aller avec les maîtresses et j'ai passé la soirée avec d'autres gens. Euh, C'était vraiment un repas. Et je pensais que, comme tout le monde enfin quand notre chef elle disait oui, elle dit si, elle dit ça, elles sont comme ci, elles sont comme ça, mais je pensais que ça allait être un repas où ça allait mal parler tout le temps de tout le monde alors que pendant tout le repas pas du tout des rivalités comme ce que j'ai pu entendre. J'ai appris à connaître des gens, genre des gens de mon âge au final, des gens qui ont fait les mêmes études que moi et tout, et j'ai découvert <rire> des gens de mon école à la fin de l'année en me disant mais Waouh, j'ai perdu tout ce temps alors qu'on était à côté qu'on aurait pu genre, discuter et tout. Personne ne disait du mal de ma chef comme elle le prétendait ou comme elle l'avait imaginé dans sa tête. Quand ça allait pas, ils en disaient. Vraiment, euh, personne n'a parlé d'elle de toute la soirée. Tout le monde s'en battait euh, les couilles. J'ai persévéré jusqu'à la fin. Je venais, je faisais mon travail, je repartais, je revenais, je faisais mon travail, je repartais. Avec euh, évidemment des accusations comme quoi je venais pas aux bonnes heures alors que j'avais les bonnes heures euh, dans le contrat. Euh, bref, Et le midi, je m'isolais toute seule, je me trouvais une pièce et je restais pendant deux heures à, à bosser, à faire des choses. Je me suis effacée le plus possible et euh, le dernier jour est arrivé et j'ai pleuré alors j'ai pleuré, alors j'ai pleuré, j'ai pleuré pendant tout le retour. J'ai pleuré de bonheur. En plus pendant tout le retour, j'ai eu l'occasion de parler avec une Adsem qui m'a enfin dit tout ce qu'elle avait sur le cœur mais genre vraiment tout ce qu'elle avait sur le cœur parce que c'était une femme qui parlait du mal de personne. Elle aussi avait vécu un enfer et elle m'a dit j'ai jamais vécu une année aussi toxique que celle-ci. Tout et je me suis aperçue que voilà, genre j'étais pas la seule. J'ai bloqué ma chef de partout, j'ai bloqué les gens du travail de partout parce que évidemment à chaque fois que je parlais un petit peu du travail, ça revenait je voyais que c'était envoyé plein de fois et je voyais qui envoyait les stories en fait et du coup je voyais d'où ça partait donc j'ai bloqué tous les comptes qui partageaient ces stories anecdotes anecdote, un lundi et vraiment je vais vous montrer à quel point psychologiquement c'est un enfer et donc elle me voit et elle me dit oui faudrait qu'on se parle toutes les deux j'ai un truc important à dire donc on est le lundi donc bah un truc important à dire c'est c'est jamais rassurant, le faut qu'on parle. Donc le soir, je vais la voir et elle me dit « Non mais t'inquiète, demain ça ira. » Ok, alors bon, moi personnellement, de ce qu'elle va me dire, je pense que je m'en battais royalement les couilles. Donc le lendemain, elle me dit « Non, finalement, euh, vendredi à la réunion. » Donc en gros, tu m'annonces le lundi que tu vas me parler et psychologiquement, ça te pose pas de souci de me dire « on oh, t'attendra jusqu'à vendredi. » Non. Elle me prend en rendez-vous entre 4 yeux et elle me dit « oui, j'ai appris que tu avais fait des posts sur moi et tout. Et moi, dans ma tête, je récapitule et tout. Je me dis, mais j'ai jamais fait de post Instagram, j'ai jamais cité son nom. Donc, j'ai bien fait attention, évidemment, à tout pour pas avoir de problème et tout. Enfin Je connais bien les règles de tout ça. Je me sors des trucs que j'ai dit, et, mais ça me dit rien du tout. Mais genre, rien du tout. Et je suis en mode, mais de quoi elle me parle Et finalement, euh, <rire> j'ai appris, donc, quelques semaines plus tard, plus tard qu'en fait, elle parlait de Twitter parce que j'avais fait des tweets comme quoi je voulais quitter mon taf, que je faisais, que j'en pouvais plus, que je faisais un burn-out. Et donc, pendant la réunion, elle me demande, oui, t'as exagéré sur ce que tu as dit sur moi et tout moi j'étais en mode oui parce que je, genre, je me souvenais pas et tout et elle me disait oui t'as exagéré parce que c'est les réseaux sociaux tu veux te donner un genre et tout et comment tu veux dire ça en réunion où la meuf te laisse jamais parler te coupe tout le temps la parole lui dire oui t'as une relation toxique avec tes employés oui ça va pas comment tu fais oui il y a plein de choses enfin tu... T'es supérieure à quelqu'un, tu peux pas lui dire clairement dans les yeux oui. Alors. Et donc j'ai découvert qu'en plus de ça, la personne qui lui a envoyé ces fameux tweets, c'est une fille avec qui elle bossait alors que ma chef parlait, mais du mal d'elle. C'est l'autre là qui se fait pourrir par ma chef, qui allait balancer à ma chef. Et je me dis, mais elle est trop forte en fait, elle manipule trop bien les gens, enfin elle manipule les gens qui sont prêts à tout pour avoir du travail parce qu'elle disait, oui, mais ben moi, euh, vu que maintenant je parle plus, je vais la blacklister, je veux plus qu'elle travaille avec moi l'été, euh, qu'elle soit pas prise dans mon équipe, etc. etc. Donc elle aura pas de travail et tout. Elle faisait des trucs comme ça pour manipuler les gens. Bref, c'était une longue histoire, une longue histoire qui a duré un an, où pendant un an je ne pouvais rien dire, parce que bah, je voulais pas, voilà encore une fois, avoir de problème, me retrouver en réunion, pour me dire, est-ce que t'as dit ça sur moi, est-ce que c'était pour faire ta drama queen sur internet Aujourd'hui comment je me sens par rapport à tout ça, j'espère ne jamais recroiser ces personnes, mais euh, j'ai pas de haine envers ma chef, plutôt de, un gros sentiment de tristesse, parce que je me dis que si elle est comme ça c'est qu'il y a une raison, et que voilà, je, genre vraiment je lui souhaite de trouver la paix, genre vraiment de trouver la paix, de réussir à être heureuse, vraiment, je, genre, je souhaite vraiment ce bonheur et que des fois il faut peut-être se remettre en question parce que malheureusement bah, on récolte ce que l'on sème et en ce qui concerne Mathilde en vrai, euh, chapeau et en nous de ça, euh, j'ai de bons souvenirs de tout, j'ai passé une année incroyable, j'ai appris à aimer les enfants, à les écouter, à m'imposer à faire des blagues et tout, à faire des voix des personnages et tout, donc euh, voilà j'ai kiffé, j'ai fait des activités, j'ai mis des trucs en place, j'ai passé quand même globalement une année euh, géniale en termes humains, genre travailler avec ces gosses c'était génial, c'était vraiment genre génial et ça me manque de ouf, euh, bien évidemment j'ai pas renouvelé parce que j'avais trop peur de retomber sur ma chef et euh, parce que euh, bah, c'est compliqué avec ma L3, même si là euh, je vais travailler bon ça je vais pas vous en parler maintenant mais on en parlera l'année prochaine euh, Bon c'est un tout autre contexte, trop bien vraiment euh, le côté humain c'est trop bien, qu'on ait 3 ans et demi, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans ben, on se comporte toujours de la même manière comme des gamins et ça fait des, des relations toxiques et je trouve ça marrant que ça soit des adultes qui apprennent à des enfants à pas mal se comporter alors qu'eux-mêmes se, se comportent très mal. Je sais pas, au moins ça leur forge la vie quoi hein, parce qu'ils euh, sont pas tous pédagogues hein, les adultes. Hein, fouf. <rire> Il y a d'autres gens ils, ils étaient là juste pour être là mais je sentais qu'ils avaient pas des vies paisibles hein, parce que quand tu vois quand tu t'en prends à des gosses pour R juste parce que t'es mal dans ta peau euh... mais malheureusement c'est humain. Quand t'es triste ou que tu vas pas bien ou que t'as une situation qui t'inconforte tu rejettes la faute sur les autres et tu deviens toxique en fait et ça je parle en règle générale. De ce que j'ai appris ou réappris c'est fais attention aux personnes trop gentilles, ne te laisse jamais marcher dessus parce que ce qui me rentre c'est qu'il y a des gens qui sont dépendants de ce travail et qui ont accepté de se faire parler comme une merde comme ça tous les jours parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont besoin de ce travail et que j'avais de la chance quand même de ne pas en avoir besoin. Reste toi même, tant pis d'être seul, hein, ça c'est une règle de base et euh, ne raconte pas tes potins et ta vie privée à des gens que tu ne connais pas quitte à ce qu'ils te prennent pour une meuf associable mais limite je préfère pas m'intégrer que m'intégrer dans ces conditions. Ah. Je pense que j'ai fait le tour là c'était long. Bah C'est compliqué c'est quand même des sujets compliqués et que mon, enfin j'ai pas envie de lancer la pierre en mode oui c'est une mauvaise personne etc etc parce qu'elle s'en rend pas compte en fait c'est ça le, le, le truc c'est qu'elle s'en rend pas compte donc du coup c'est compliqué à n'importe quel âge on peut se remettre en question à n'importe quel âge on peut avancer à n'importe quel âge on peut faire des choses à n'importe quel âge on peut évoluer il faut pas croire que parce qu'on a un certain âge euh, on doit se contenter d'être qui on est de dire tous les autres c'est des gros cons parce que moi je suis meilleure que tout le monde. Des fois, faut accepter que ben, on fait aussi de la merde, comme j'ai dit dans ma vidéo. Locus interne. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Bye bye